d'entre vous vous connaissez je sais pas du coup pour le chat et euh, Quarkus quel mm -hmm. est-il euh, vous savez ce que c'est mais serverless ça parle à tout le monde et Kafka K avec Kafka. alors moi je m'appelle euh, Euh, sur des solutions qui s'appellent aujourd'hui Red Hat Application Foundation et plus précisément moi je travaille en tant que développeur sur euh, Apache Camel et euh, ce que je fais c'est que je développe et je maintiens plusieurs extensions euh, Camel euh, pour la plateforme Quarkus et je suis aussi euh, membre de l'association du chef France qui a été euh, créée par Mathilde et qu'elle a expliqué tout à l'heure euh du coup, aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'intégration et de mon projet. Euh, cette euh, photo, elle euh, représente un petit peu la problématique euh, d'intégration. Bon, on va voir euh, les utilisateurs qui essayent de communiquer euh, des systèmes qui ne sont pas faits euh, pour euh, discuter entre eux. Et du coup, ça, ça, ça résume un petit peu, euh, voilà, c'est connecter des systèmes entre eux, euh, envoyer des data entre plusieurs systèmes, mais qui ne... On pas fait à la base pour, pour clients. Et donc, du coup, euh, vu qu'on se connecte à plusieurs systèmes et aujourd'hui, à l'ère du cloud, on a de plus en plus besoin euh, de se connecter à plusieurs systèmes. Et Apache Camel a encore plus de sens qu'en 2007. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs connecteurs et ces connecteurs sont appelés euh, aussi des composants. Donc, on en a vraiment beaucoup. On en a aujourd'hui... Euh, alors, sur le, le camel core, on n'a pas exactement le décompte, mais ça fait longtemps qu'on en a plus que 350. Donc, on en a plusieurs ici. C'est que qu'un euh, exemple. Après, euh, quand vous aurez les slides, vous aurez la, la liste ici euh, en cliquant. Donc là, on a euh, des composants pour, pour des systèmes, pour euh, des protocoles différents, euh, des... Public, private clouds, euh, pour de la data et, et, et j'en passe. Et euh, avoir des connecteurs, ce n'est pas euh, suffisant dans l'intégration. Dans l'intégration, on a plusieurs conditions, on a des transformations, on peut avoir plusieurs conditions euh, pour euh, en fait euh, transformer la donnée. Et donc, du coup, euh, il y a eu un livre. Euh, qui a inspiré en fait, la, la librairie qui s'appelle Enterprise Integration Patterns euh, et que vous pouvez revoir les patterns dans ce site web-là et donc en fait qui décrit en fait toutes les problématiques qu'on qu qu a quand on intègre plusieurs systèmes. Donc en général quand vous avez beaucoup de problèmes d'intégration, quand vous êtes dans un grand ISI, quand vous avez des rachats de sociétés, euh, quand vous avez des données qui circulent un peu partout. Souvent, on a pas mal de problématiques qui se répètent. Et quand on ne connaît pas ces entreprises integration patterns, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvente la roue. Donc, c'est bien de savoir quels sont ces patterns, quels sont les, ça décrit, les livres d'écrit, quels sont les, euh, les solutions adéquates. Et après, on a des librairies d'intégration comme Camel qui implémentent ça et qui va implémenter beaucoup plus... Euh, euh, on va avoir... Euh, de choses qu'on qu n'aurait pas pensé dès le début, comment gérer les cas d'erreur, euh, comment en fait euh, euh, séquencer à, sur un temps euh, bien précis. Donc, on va avoir pas mal de, de choses. Donc, là, il y a juste des exemples des choses qui reviennent assez souvent router le message suivant des conditions, euh, filtrer, euh, euh, envoyer à plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs systèmes, euh, voilà, splitter, agréger, etc. Et euh, en fait, Camel, c'est une librairie qui va faciliter donc, les, les patterns d'intégration, euh, la connexion à, à, à plusieurs euh, systèmes. Et euh, du coup, euh, ça facilite. Donc, en fait, on va avoir un langage qui est plus facile que ça. Et on l'appelle la DSL Camel. Et la DSL Camel, ben, en fait, c'est un, une, une DSL qui va euh, nous permettre en fait, d'écrire nos problématiques d'intégration euh, d'une façon que euh, un peu euh, ben presque on va on va on va ça nous parle en fait ici on se dit from donc on est en train de consommer et, euh, et en fait on est en train de consommer d'une bucket sur Amazon S3 euh, tout fichier qui est préfixé par hello.txt là on log le body et on le renvoie euh, via Telegram, euh, via un bot de Telegram c'est la même chose c'est les mêmes keywords qu'on va avoir en Java XML. Il y a d'autres langages en fait, qu'on a aujourd'hui dans Camel, mais euh, voilà, c'est une DSL qui nous facilite. Et du coup, ça sera Camel et les composants qui vont faire le travail d'aller euh, implémenter les bons protocoles et les bonnes API qu'il y a pour pouvoir aller se connecter à, à un bucket Amazon S3. Ce que euh, je voudrais juste dire, c'est que dans Camel, le... Le, les, les routes donc là c'est une route euh, qui commence par from et donc euh, en fait c'est comme un pipe Unix donc il va y avoir des, euh, des étapes et du coup le, le, le, le body le résultat du body en sortant d'une étape c'est l'entrée le, de l'étape d'après et du coup on a plusieurs runtime. Euh, donc euh, on a par exemple le standalone Java, on a Quarkus donc c'est le projet sur lequel je travaille euh, on a euh, pour Knative Kubernetes Kubernetes qu'on va voir euh, via un opérateur. On a euh, un projet pour le Kafka Connect, on a Spring Boot et, et j'en passe. Et donc du coup, je vais vous parler euh, d'abord de mon projet Camel sur Quarkus. Et euh, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Quarkus, donc c'est une stack Java euh, qui euh, qui va euh, nous permettre euh, d'écrire en fait. Euh, pour nous, en tant que développeurs, des extensions pour cette plateforme-là, euh, ce qui va faire que nos, euh, nos, nos applications Java euh, vont être en fait euh, plus euh, rapides à l'exécution et elles vont prendre moins de place mémoire. Et en fait, euh, on a du coup euh, via un Maven Gradle plugin qui va prendre en fait le bytecode généré Java classique. Et euh, il va en faire un nouveau bytecode, en fait, euh, plus, plus, plus adéquat qui va être déjà, euh, en fait, optimisé. Donc euh, là, c'est surtout, en fait, Quarkus, c'est pour en fait, des environnements cloud, mais c'est pour Kubernetes. Et donc, du coup, on va avoir un livrable qui peut être exécuté par euh, euh, un JDK euh, tel que OpenJDK, donc la Hotspot euh, JDK euh, en mode JVM. Et si on veut avoir euh, une, une application qui soit encore plus rapide au démarrage et qui prenne encore moins d'espace mémoire, on pourrait en fait l'exécuter euh, avec euh, GraalVM, euh, la native image de GraalVM, euh, plus précisément la Substrate VM. Et donc du coup, on pourrait avoir euh, pour une même application, on pourrait avoir un livrable qui soit pour la JVM ou pour euh, le, le natif. Et donc, du coup, pourquoi, pourquoi utiliser euh, la version Camel euh, Quarkus euh, Parce que du coup, on va avoir notre application d'intégration qui prend euh, moins d'espace euh, dans le disque, donc qu'il y a euh, des plus petites images de containers, parce que ça va booter beaucoup plus vite. Et donc, du coup, quand on est sur des, euh, des environnements Knative ou serverless, on va avoir un, un instant euh, scale-up. Et euh, ça va nous prendre moins de place mémoire. Et donc, du coup, on aura plus de containers dans la même, euh, pour une même taille de RAM. Et euh, du coup, ça va nous coûter moins cher. Euh, petit truc par rapport à ce que j'ai fait quelques workshops. Et ce que je voudrais dire, c'est que euh, quand on est dans Quarkus, et ça va être la même chose quand on est dans Spring Boot. Il faut bien prendre les dependencies qui sont pour la plateforme. Donc, en fait, de base, on a les camel components. Et donc, du coup, ça va être des orgs.apache-camel et on va avoir les, le composant. Mais quand on est sur Quarkus, en fait, il faut prendre la dépendance qui est euh, vraiment adéquate pour le projet Quarkus. Et euh, nous avons en fait deux, deux liens, en fait, soit... On les retrouve dans code.quarkus.io, comme je vous montrais tout à l'heure, là où j'ai créé mon projet. Mais là, on n'aura que ceux qui ont le native support. Sinon, si vous voulez, sur JVM, on a beaucoup plus de support, Donc, on a plus que 300. Là, on a 220 et là, on y est 320 quelque chose. Euh, ben, ils sont sur la doc. Donc là, j'ai les liens, mais je vais vous le remontrer tout à l'heure. Et là, on va pouvoir faire la démo. J'ai un petit QR code, si vous voulez participer à la démo. Alors, ce qu'on va faire euh, là dans la première partie, on va faire une application Quarkus avec euh, des routes camel. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire en fait un fichier euh, dans Google Spreadsheet. On va mettre les informations dans, dans, un, dans un topic Kafka. Et après, on va, on, va pousser ces, on va avoir une autre route qui va consommer le topic Kafka et pousser les informations euh, dans une bucket Amazon S3. Et pour remplir le fichier, du coup j'ai le QR code, euh, pardon, j'ai le petit euh, QR code ici qui nous ramène sur, euh, sur ce, ce formulaire là. Et donc du coup ça, ça va permettre en fait d'avoir de, des informations ici. Donc je, si je fais euh, euh, zineb et je mets un commentaire Hello1. Je devrais normalement l'avoir ici. Et du coup, j'ai Mathilde. Merci. <rire> Donc, euh, je vais, euh, du coup, venir dans mon application. Donc déjà, j'ai créé l'application sur code.quarkus.io. Ce qu'on peut faire, c'est taper euh, camel. Et là, du coup, on a les, euh, les extensions qu'on a ici. Donc là, par exemple, j'ai fait euh, Google Sheets. Voilà, et je peux euh, cliquer sur les, les extensions. Et après, j'ai généré mon application. Si vous allez sur la documentation de Camel et vous prenez le Camel Quarkus, ici vous avez le User Guide si vous voulez euh, démarrer avec le projet. Mais dans la référence ici, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus parce qu'en en fait, il y en a certaines qui ne sont disponibles qu'en JVM et donc du coup, il faudra venir ici voir si vous voulez les utiliser. Donc, mon application, je l'ai créée et en fait, j'ai créé une... Euh, celle-là, je peux la supprimer. Bon, je la supprimerai après. J'ai créé une classe euh, qui est en route builder qui va me permettre de prendre les routes. Alors, dans un premier temps, on va, on va, on va oublier ces, ces properties-là. On n'en a pas besoin, mais en fait, ici, du coup, dès qu'on a cette classe qui étend de cette méthode, on a euh, une méthode configure dans laquelle, en fait, on va commencer à écrire nos routes. Et du coup, une fois qu'on a une extension, euh, donc du coup, je n'ai pas montré le pomme.xml, mais ici, en fait, le pom.xml, quand je l'ai généré, ça va prendre les bons dependency management, euh, la bonne version de Quarkus Platform, et ça va mettre ici mes, mes dependencies. Donc là, j'ai par exemple la Camel Quarkus Google Sheets. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je peux déjà commencer à, à, à coder. Donc, euh, je vais commencer en fait ma, ma route. Et là, je ne connais pas par cœur la syntaxe. Donc ici, euh, j'ai euh, euh, un from, donc du coup, je suis en train de consommer. Et donc du coup, je, je vais lui dire, je vais consommer depuis euh, Google Sheets en mode stream. Et euh, je lui donne l'id du euh, spreadsheet. Quand on utilise cette, euh, ces placeholders, en fait, ils sont définis ici dans, dans mon application.properties. Et pour ne pas partager les, les secrets, en fait, j'utilise des, des variables d'environnement. Après, j'ai quelques, quelques properties. Donc, du coup, je suis allée voir la documentation du, du composant. Euh, là, je vais lui mettre. Euh, je n'ai pas besoin de A1 vers C200. Et veux, je veux splitter les résultats pour ne pas avoir tout d'un coup, mais d'avoir ligne par ligne. Et. Google Sheets, en fait, ce n'est pas, euh, pas une, une API, en fait, euh, l'API Google, ce n'est pas une API qui permet un streaming comme depuis Kafka ou, ou autre. Normalement, c'est un truc pour le travail collaboratif, donc ce n'est pas fait en sorte pour appeler 36 000 fois. Donc, du coup, je vais utiliser la syntaxe euh, camel pour lui dire, en fait, que je dois attendre, euh, avec le throttle pour attendre tous les 1500 euh, secondes. Normalement, dans Google Sheets composant, on a aussi une propriété qui peut faire ça. Mais euh, juste pour, et je voulais vous montrer en fait, qu'on pouvait le faire même avec les composants qui ne, qui ne l'ont pas. Et donc du coup, je vais juste loguer en fait, ligne par ligne. Et là, je vais euh, utiliser euh, juste loguer le body. Par contre, c'est en minuscule. Je vais démarrer, alors pour ceux qui ne savent pas, je vais démarrer en, fait, en mode, euh, euh, mode dev, dev mode Quarkus. Et on va regarder, pour ceux qui ne connaissent pas Quarkus, euh, qu'est-ce que ça nous permet de faire. Donc Du coup, je reviendrai après sur cette partie-là, euh, Kafka. Mais du coup, euh, là, en fait, ça, ça, ça lit mes commentaires. Mais en fait, comme j'ai dit, c'est un truc de collaboratif. C'est pour avoir une petite démo sympa. Et donc, du coup, j'ai les messages qui se relisent à chaque fois. Et du coup, moi, je ne veux pas en fait envoyer euh, les nouvelles les nouvelles lignes, euh, et, je, et surtout, je ne veux pas aussi envoyer la, la lentête. Mais déjà pour pour me dire que je ne veux pas relire euh, les lignes, comme j'ai prévu d'avoir euh, Kafka, ben, en fait, j'ai envie d'utiliser un, un EIP qui s'appelle euh, idempotent. Et idempotent, en fait, c'est utilisé quand on est euh, sur euh, une problématique où, euh, où on ne veut pas en fait euh, traiter un message plusieurs fois. En général, on va avoir euh, un message avec un ID. Par exemple, si on a un, un système A qui envoie vers un système B un message et que le système A, il, euh, il a besoin d'un ACK, et il ne faut surtout pas que le système B le consomme deux fois. Ben, euh, si le, le système B, en fait, il y a juste une coupure de ACK, ben, en fait on va utiliser « idempotent ». Et après, euh, dans Camel, on peut l'utiliser de plusieurs façons, euh, par fichier, par base de données, par système de cache, euh, avec Kafka. Donc, comme aujourd'hui, j'utilise Kafka, euh, bah, du coup, j'ai créé ici un, un repository. Mais juste avant euh, de vous montrer, donc là, juste pour vous montrer le dev mode, on va juste mettre ici « incoming message » pour vous montrer que quand j'enregistre, il va y avoir un live reload. Et donc là, j'ai les messages. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça commence avec le incoming message. Donc du coup, juste pour avoir le live reload. Alors, je ne connais pas très bien la, la syntaxe. Mais bien sûr, je n'ai pas bien copié la, la ligne. Donc ici, je vais lui dire... Euh, je vais créer un item potent consumer et j'ai besoin d'une autre ligne. Pardon. Voilà. Et du coup, là, je vais lui dire... En fait, ici, c'est bête et méchant. Je, normalement, on prend un identifiant ou un truc qui identifie. Là, je lui dis tout le body du message. Du coup, normalement, je ne devrais plus revoir euh, les messages revenir dès le début. Donc là, ça, si ça me lit un message, ça ne va pas relire. Et en fait... Le IP, dans le livre, il décrit bien tout ce qu'il faut faire et comment il faut implémenter euh, le, le, le, le repository idempotent. Et donc, Camel, en fait, on a juste à en créer un et après euh, lui dire, en fait, sur quoi on veut, euh, on veut euh, sur quel élément du message ou des headers du message. Donc, dans le contexte, on veut, euh, on veut le faire. Et en fait, Camel va de lui-même se dire si c'est le même body bah en fait je finis je, je continue pas donc il va prendre le, et ça c'est pour dire où est-ce qu'on va le créer donc là ça va être ici ça va être un Kafka idempotent. et du coup si on l'utilise que dans ce cas-là il faut bien avoir la la la, la dépendance qui va avec c'est-à-dire que si vous l'utilisez avec Redis ou Hazelcast, il va falloir que vous ayez plutôt à la place de Kafka que vous ayez la, la bonne dépendance euh, qui va avec. Donc du coup, là, on n'a plus euh, le même message qui revient. On va pouvoir se dire qu'on peut faire la première partie, on l'envoie dans Kafka. Mais juste pour l'envoyer dans Kafka, moi je ne veux pas le premier euh, message au rodateur euh, avec ton prénom, surnom, ton commentaire. Je ne veux pas avoir le, le, le, la première ligne là. Donc, je la vois, je la veux pas. Du coup, dans, là, je vais utiliser un autre IP avec un qui, qui s'appelle le content-based router qui va nous permettre de faire le choix euh, sur euh, ce message-là. Donc, je vais juste le recopier ici. Donc, du coup, une fois que j'ai mon, donc là, je vais faire un choice. C'est un choice avec des when. Je peux avoir autant de « when », je peux avoir un « otherwise ». Mais moi, là, je vais juste dire quand, quand, en fait, ça ne contient pas au, au rodateur. Bah, du coup, c'est un message pertinent à envoyer dans un topic Kafka. Et du coup, euh, je voudrais aussi le transformer en message. Donc, euh, qu'il y ait un ID, texte, username et la date time. Alors, le texte, username et date time, ils viennent du message. Et l'ID, bah, là, j'ai juste mis un UID, random ID. Et du coup, j'ai créé une classe Java qui va prendre ce que j'ai. Normalement, ce que j'ai, c'est une liste de strings. C'est ce que vous voyez dans le, dans le commentaire là. Dans le body, c'est ça. C'est une liste de strings. Et donc, du coup, celle-ci, elle va me transformer cette liste de strings en l'objet message. En prenant euh, le 0, je sais que, que c'est euh, la date. Le 1, bah, je sais que c'est le nom. Et après, le 2, je sais que c'est le commentaire. Et donc, du coup, pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle, dans euh, vu que je l'ai fait en, dans un bin Java, je vais me dire que ici, je vais utiliser un bin. J'ai une seule méthode, donc je n'ai pas besoin d'un deuxième argument. Je vais juste lui dire google service.class. Et en fait, il va transformer le message. Et euh, là, je vais faire un, Je vais l'envoyer à Kafka. Donc, le topic, on peut l'appeler test. Euh, je voudrais d'abord le, le, le, le transformer en JSON. Donc là, j'utilise Jackson. Et donc là, on va attendre que ça, que ça redémarre. Peut-être que je vais loguer. Ici pour voir si on ne voit pas le rodateur. Alors, est-ce qu'il a lodé Je vais l'arrêter. J'ai toujours l'effet des mots. <rire> Et, et, et juste ici, vous voyez au tout début, vous avez vu un container. En fait, je n'ai pas de... Ici, j'ai mis prod, donc ça ne marche pas dans le dev mode. Donc, je n'ai pas d'URL vers le broker Kafka. Et donc, avec Quarkus Dev Services, en, en fait, j'ai un, un Kafka en fait, qui se lance avec Test Container et je ne fais rien du tout. Par contre, nous, dans Camel, dans on va reprendre le, le, ce qu'ils ont fait dans, par les équipes Quarkus pour Dev Services pour remettre en fait euh, l'URL la, la, de, de ce broker dans les, euh, les properties qui sont propres à Camel. Comme ça, ça va fonctionner. Eh ben, merci pour toutes les, tous les messages. Hein, J'en ai pas mal. Maintenant, la deuxième étape, c'est de les envoyer sur ma bucket S3 qui est ici. On va faire un refresh. Et en fait, il n'y a, euh, a pas d'information. Donc, euh, je vais. Alors, juste pour vous dire ici, euh, les composants, il y a deux façons euh, de mettre des, euh, des, euh, des properties. Soit on le fait directement euh, dans l'URI, comme ici, en fait, on en a plein qui sont là. Euh, soit on va faire des, euh, des properties qui sont générales. Et donc du coup, là pour le coup, on va faire camel.component, ici on va mettre le nom du component et ici le nom de, de la property telle qu'on l'a vu sur, euh, sur la documentation. Si je passe rapidement, là je suis sur ActiveMQ, là je dois aller sur la page du composant et donc du coup ici je vais avoir euh, toutes les options possibles. Et du coup, c'est euh, ce nom de propriété qui va se retrouver en fait, ici. Et ici, on aura bien le nom du composant. Donc, c'est comme, comme ça qu'on peut faire la variable générale. Euh, dans Quarkus, en fait, on peut injecter comme ça dans les applications .properties les variables d'environnement. Et si vous voulez déployer sur Kubernetes, bah vous pouvez réutiliser encore euh, cette façon de faire. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais en créant des secrets en fait, dans, dans le cluster. Et en fait, je, je plug le secret à l'application. Et donc, du coup, je peux les utiliser comme ça. Euh, donc, du coup, pour aller euh, faire notre route, je vais juste copier-coller la, la deuxième, euh, deuxième route. Et on va l'expliquer ensemble. Donc ici, en fait, euh, je vais aller euh, du même nom de broker, euh, de topic, pardon. Et euh, je peux loguer, si vous voulez, le, une commune message from Kafka. Et pour l'envoyer sur ma bucket, en fait, j'ai besoin du nom de la bucket dans l'URI. Le reste, en fait, il est configuré euh, ici. Donc j'ai mis euh, mes secrets, ma bucket name, etc. Et... Euh, le composant, il a besoin d'un header, d'une key. Donc, euh, Amazon S3 a besoin du, du message et qu'il arrive avec une key. Là, pour la démo, j'ai juste euh, rajouté, ici, j'ai mis 7 headers, j'ai mis, euh, mis la clé. Donc, on peut transformer le message, on peut euh, transformer les headers, on peut en supprimer, en diliter, on, peu, on peut faire un peu comme on veut. Et, euh, et voyons voir si ça a fonctionné, si ça la live reloadé ou pas encore. Ah, le live reload, vient de finir. J'étais un peu rapide. Alors, <rire> l'effet des mots aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le live remote, euh, normalement, ça fonctionne. Je n'ai pas besoin d'arrêter de, ra de rallumer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On voir si non, ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà. Donc là, on a bien les sending messages. Si je viens ici, j'ai des messages euh, dans ma bucket S3. On va les lire tout à l'heure euh, dans la deuxième démo. Donc, la démo 1, elle est finie. Euh, on va la relier avec une autre démo. Alors, ce que je ne vais pas faire parce que ça prend un peu de temps. Euh, alors déjà, peut-être, je vais vous montrer juste un peu euh, comment on va builder en natif. Donc, pour builder en JVM, c'est euh, les Maven Package standard. Là, on peut faire euh, Maven Package, euh, D native Je peux rajouter un clean. Et là, c'est. Euh, donc, quand vous créez l'application euh, depuis, euh, depuis le générateur Quarkus, quel que soit le générateur que vous avez, vous avez en fait le profil native et du coup, ça va prendre du temps euh, par rapport à, à, au, à la compilation en fait JVM. Du coup, l'autre partie, c'est comment on déploie en Kubernetes. Il y a pas mal d'extensions de, en fait qui existent euh, dans Quarkus pour builder une image en conteneur suivant euh, ce que vous voulez et pour générer des, euh, des ressources Kubernetes, quelle que soit en fait euh, votre euh, votre distribution Kubernetes. Et il y a une petite vidéo ici si vous voulez avoir plus de, de détails. J'ai rajouté ça par rapport aux questions. Donc, vous voyez, quand on, on chaîne, en fait, c'est euh, des strings. Et en fait, pour pouvoir en fait, avoir euh, un, un type safe endpoint URL, vous pouvez utiliser à la place de route builder qu'on a vu, endpoint route builder. Et du coup, au lieu de, de chaîner comme ça, password, égal, machin, et de faire des, des, euh, des fautes, vous pouvez utiliser cette façon-là de, de configurer. Voilà, parce que ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et maintenant, en fait, euh, la deuxième partie, c'est euh, on a notre projet qui nous permet en fait de faire un peu plus simple. Euh, en fait, ce qui nous permet en fait, c'est comme j'ai dit, en fait, quand on lit, on sait que ici, par exemple, on est en train de lire d'un Channel qui est native. Euh, quand on est dans une application Java euh, Camel, en fait, on est obligé d'ajouter les dépendances à chaque, euh, pour chaque ligne qu'on voudrait. Donc, si on utilise Knative, si on utilise Kafka on doit le, le rajouter alors que, en fait, quand on lit, c'est super intuitif. Du coup, en fait, pour les, euh, les environnements euh, Kubernetes et serverless qui sont en, euh, sur Kubernetes, donc qui pour notre part, euh, on a en fait un opérateur qui va aller faire ce travail-là. Donc, en fait, on va juste écrire les routes on ne va pas faire de dépendance, on ne va pas créer d'application, on va faire les routes comme on a l'habitude de faire. Et en fait, on va utiliser une clé pour juste euh, en fait, installer cette, cette, cette route sur, euh, sur un environnement Kubernetes et, et, euh, et serverless native. Et en fait, c'est l'opérateur Kubernetes qui va aller faire le, le travail. Et du coup, j'étais en avance sur mon slide d'après qui disait que c'est l'opérateur qui va le faire. mais mais pas la personne mais un opérateur euh, Kubernetes et là du coup on est sur la deuxième partie de la démo où on va faire euh, on va utiliser le, avec l'opérateur Camelk on va faire deux routes donc une qui va en fait créer des events euh, serverless dans un channel euh, Knative et euh, l'autre qui va en fait être réveillé par le, le par les événements qui arrivent pour envoyer un message sur mon compte Telegram. Donc ici, c'est pour voir un petit peu les deux façons de faire. C'est qu'on aura euh, une route qui va être up tout le temps et une route qui va être complètement serverless, donc qui, va, qui va se réveiller que quand on en a besoin, quand il y a un event. Euh, moi, je fais toujours, c'est pas avec F11. Du coup, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, vous montrer rapidement Ici, c'est suis sur mon cluster euh, OpenShift. OpenShift, c'est une distribution de, de Kubernetes. J'ai ici l'opérateur CamelK. Et ici, j'ai créé un, un channel qui s'appelle Feedback. Et je n'ai pas d'intégration dessus. Je vais les déployer et après, on va voir euh, la, la description derrière. Alors, juste pour vous montrer d'autres façons de faire, ici, on a fait du Groovy. Donc... Euh, Pardon. Je vais vous montrer, euh, ça c'est la, la, la clé, camel. Donc euh, si je fais camel get, je n'ai aucune intégration sur mon cluster. Et du coup, je fais camel run, je vais faire... Euh, to telegram. Du coup, ici, euh, dans le fichier, je vais vous expliquer les, les espèces de secrets, etc. Et vous allez voir que là, en fait, c'est une... Euh, elle a... C'est une Knative Service avec un minimum scale à zéro. C'est-à-dire qu'on lui dit de, de scale et à zéro. Du coup, là, pour l'instant, elle est up, mais après, elle va, elle va s'éteindre. Et euh, du coup, euh, c'est une... Elle, elle, elle, elle se, se plug déjà au channel en fait euh, feedback on peut regarder rapidement euh, le code de, qui est là et d'ailleurs en fait dans le, le projet il y a comment vous pouvez l'installer comment vous pouvez tout installer sur, euh, sur votre poste euh, donc c'est celle là et donc du coup c'est un fichier groovy qui va prendre en fait la, la, la même syntaxe donc là, on, on lit, on consomme un channel feedback. Euh, on transforme simplement en disant, euh, avec un, un langage simple de camel, en disant que c'est un nouveau message, on a le body. Et on l'envoie via un chat ID qui est, qui est le mien. J'essaie juste de voir si ça se termine pour voir la, la super démo. Tu vois, il est en train de terminer. Parce qu'une fois que je vais mettre la première partie, en fait, ça, va, ça va consommer euh, dans, dans S3. Et, euh, et du, coup, ça va, donc, du coup, je vais vous montrer l'autre. C'est le S3 to Knative. Et là, du coup, en fait, je lis depuis la bucket S3 avec un delay. Et euh, je fais un simple log et on envoie à Knative. Tout en haut, ici, on, a, on, on utilise le camelkey mode line pour... Euh, pour déterminer en fait les, les les configurations. Donc ici on va lui dire qu'on a un S3 Secret et euh, en fait on l'a créé euh, comme ça. En fait il y a dans le readme de cette partie là, on explique comment à partir de variables d'environnement comment on crée le secret et comment on le déploie en ligne de commande sur notre cluster. Et euh, c'est la même chose euh, pour l'autre. Donc, du coup, ici, on lui dit euh, de prendre le télégramme secret et on lui donne aussi ce minimum scale et pour lui dire que c'est du Knative. Donc là, il est scalée à zéro. Donc l'application, elle n'est elle, elle, elle plus up. Donc je vais faire l'autre S3 to Knative. Et là, c'est différent. Donc. Même si ça, c'est une application qui va rester up tout le temps, parce qu'elle n'est pas... Et voilà, vous voyez, ça ça s'est allumé. Et voilà, je commence à avoir les messages euh, sur Telegram. Euh, on peut réessayer un autre, si vous voulez. Je ne sais pas du coup. Là, j'essaie juste de voir les logs. Dans les logs, vous allez voir les mêmes logs dont vous avez l'habitude. Vous voyez du Quarkus, là, derrière. Voilà. Mais nous, on n'a écrit qu'un seul fichier Groovy. On peut écrire euh, avec d'autres langages. Mais du coup, c'est l'opérateur qui, euh, qui va du coup euh, faire le travail. Euh, si je veux avoir des nouveaux messages, il va falloir que, Pardon. Il va falloir que je, je rallume euh, la petite application de tout à l'heure. Sinon, ça ne va rien envoyer. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu tous les messages, hein, mais hier soir ça marchait. <rire> alors maintenant c'est up, on va essayer de voir euh, si je peux avoir un nouveau message. On va mettre un hello Kennedy et on va voir. Et alors du coup ici ça marche. Et là, je, je reçois tout d'un coup, en fait. <rire> et euh... du coup, ça doit être peut-être le, le temps de, de les consommer, de redémarrer l'application. Là, elle redémarre encore, et j'ai bien le Hello Natif. Donc voilà, on va dire fin de la démo. <rire> Donc voilà, si vous n'êtes pas des développeurs Java et vous êtes sur, euh, sur, sur Kubernetes, vous pouvez utiliser euh, ça assez facilement. Il y a même euh, encore plus facile que ça. On a maintenant ce qu'on appelle des camlets où Vous n'êtes même pas obligé de connaître la, la syntaxe. Mais par contre, ça va être enfin, euh, il va falloir trouver en fait les, les use cases dont vous, vous avez besoin. Et euh, si je reviens du coup à mes slides, je ne sais pas où elles sont, elles sont là. Euh, alors pour faire un petit résumé, on a vu un petit peu que Apache Kamel, ce que ça a apporté euh, euh, dans le monde de l'intégration avec plus de 350 connecteurs, euh, la joie de développer euh, dans le Quarkus Dev Mode et la possibilité de, de scaler à zéro euh, et déployer euh, dans Knative streamer depuis et vers Kafka. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait que from et tout, et euh, le nom du topic. Euh, si on a besoin, euh, voilà, on va utiliser les, les brokers, URL, etc., euh, sur le, le fichier application.properties. Et ceci euh, sont les liens pour euh, notre euh, site de documentation, notre euh, chat Zulip, qui est ouvert à tous et sur lequel vous pouvez nous poser des questions. Donc, il y a plusieurs channels, notre mailing list et euh, notre Twitter. Et euh, on veut absolument avoir, on aime, on aime beaucoup les feedbacks et les contributions, mais surtout pas mal de feedbacks. Si vous avez des feedbacks, si vous avez des améliorations que vous voulez, n'hésitez pas à nous les, les dire. S'il y a des issues sur Kamel Quarkus que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup d'extensions encore à passer en natif, vous pouvez les, les voter ou euh, les contribuer. Et merci, euh, ça c'est mon Twitter et mon site, euh, la page de conf, c'est là où je mettrai en fait, les, les slides et, euh, et le, les liens vers le code. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Zineb. Euh, on, a, on a une minute pour les questions. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des questions Je regarde... Oh, oh. Des questions sur l'autre channel, non, Écoutez, mais de toute façon, tu es encore là toute la journée, non Oui, je ouais. suis là toute la journée, ouais. Donc, si vous êtes timide, vous pouvez lui poser des questions après. Okay. Euh, je pense qu'on peut applaudir encore une fois, Zine, parce qu'elle fait des démos de ouf chaque fois. Ok, euh, du coup, on reprend dans cinq minutes déjà avec euh, Guillaume, tu es prêt Ouais, allez, c'est parti.